Quelle œuvre pouvez-vous exploiter dans vos supports pédagogiques Georges Méliès, passionné de magie, a inventé les effets spéciaux au cinéma en 1896. Le voyage dans la Lune a eu un tel succès que de nombreuses copies ont été effectuées sans demander l'accord à son auteur. À l'époque, aucune loi ne protégeait Méliès. Aujourd'hui, en France, dès qu'une œuvre est créée, elle est protégée par le Code de la propriété intellectuelle. Une œuvre de l'esprit peut être littéraire, artistique ou industrielle. Dans cette vidéo, vous apprendrez de quoi est composé le droit d'auteur, que veut dire exploiter une œuvre et quelle œuvre vous pouvez exploiter pour fabriquer vos supports pédagogiques. Le droit d'auteur est composé du droit moral et du droit patrimonial. Le droit moral est attaché à la personne. Il signifie que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Le droit patrimonial ou d'exploitation appartient à l'auteur. Il indique que l'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit durant 70 ans, puis elle tombe dans le domaine public. Le droit d'exploitation appartient à l'auteur. Il comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. La reproduction consiste en la fixation sur un support matériel. Pour représenter ou reproduire intégralement ou partiellement une œuvre, vous devez obtenir le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit. Alors quelle œuvre puis-je utiliser Vous pouvez utiliser toutes les œuvres du domaine public. Les œuvres sous licence Creative Commons en respectant les permissions d'utilisation. Cette licence, par exemple, veut dire obligation de citer l'auteur, de ne pas faire de profit commercial et de ne pas transformer l'œuvre. Il y a d'autres licences, je vous invite à les explorer sur le site. De façon exceptionnelle sont autorisées les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé, donc non destinées à une utilisation collective, et les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Si vous utilisez une œuvre dans votre support pédagogique, elle reste la propriété morale de son auteur. Le support pédagogique sera une œuvre composite car elle appartient aux deux auteurs. Dans tous les cas, N'oubliez pas de mentionner le nom de l'auteur et de son œuvre.